Après un succès plutôt mitigé avec sa Huawei Watch 3 Huawei nous propose en cette fin d'année une nouvelle version de sa gamme GT Je viens de la recevoir, aujourd'hui je vous propose une prise en main de cette dernière montre connectée de Huawei Bien entendu il y aura mon test qui va arriver très très vite J'aurai notamment en test les deux formats Et je pourrai bien entendu vous faire une vidéo comparative entre la Watch 3 et la GT 3 Prise en main de la GT 3, c'est parti Je vous le disais, je viens de déballer cette Watch GT3 On va l'initialiser ensemble, hein, voir ce que ça donne Mais avant, on va parler ensemble de son design et de ses caractéristiques techniques Commençons par parler de son design Cette Watch GT3 est disponible en deux formats Un format 46mm et un format 42mm Aujourd'hui, entre les mains, j'ai le format 42mm Regardez, tout neuf, tout beau Mais bien entendu, j'ai le format 46mm qui va arriver dans quelques jours Donc mon test regroupera les deux Et si vous voulez euh, que je vous fasse une petite vidéo bah, comparative, entre les deux, 42 et 46 on peut toujours et bien entendu je vous comparerai certainement la 46mm à beaucoup d'autres montres de 46mm. Au niveau des dimensions la Watch GT 3 46mm mesure 45,9mm par 45,9mm avec une épaisseur de 11mm la 42mm comme j'ai entre les mains mesure elle 42,3 par 42,3 avec 10,2mm c'est toujours sympa d'avoir fait ces deux formats, on sait que sur la Huawei Watch 3 il n'y avait pas du coup ces deux formats et beaucoup aiment et aimer le format 42 mm de la gt2 le 42 mm est vraiment passe-partout et conviendra à beaucoup de poignées on va retrouver aussi différents coloris en fonction de la taille le 42 mm est disponible en trois coloris élégant blanc comme j'ai actuellement active noir et élégante or avec un bracelet en métal le 46 mm est lui aussi disponible en trois coloris en noir en active noir comme je recevrai dans quelques jours en classique marron et une version en acier ces différentes couleurs mais surtout ces différentes versions parce que certains ont des bracelets en cuir et en métal change un petit peu le prix en tout cas les prix pour la gt3 42 mm commencent à 229 euros pour la version noire avec le silicone noir celle que j'ai actuellement avec le bracelet en cuir est à 249 euros et celle avec le bracelet en métal est à 299 euros pour ce qui est des 46 mm l'active commence à 249 euros et ça va s'étaler jusqu'à 329 euros pour la version en métal du coup on est quand même sur des montres qui vont démarrer à 229 et 249 euros ce qui est moins cher que la watch 3 c'est donc une alternative avec un budget plus serré concernant les écrans on va retrouver des écrans AMOLED. sur la 42 mm on aura un écran de 1,32 pouces sur la 46 mm un écran de 1,40 pouces, C'est des écrans assez agréables à vivre et à utiliser. On aura aussi sur le côté le petit bouton couronne qui va nous permettre de naviguer assez simplement. En bas à droite, on aura un petit bouton poussoir qui va nous permettre de lancer, voilà, un raccourci. à l'arrière, on aura un cardio -fréquence mètre On va explorer ce qu'il y a dans la montre, on va voir qu'il y a quelques différences, hein, avec la Huawei Watch 3, qui vont nous sauter aux yeux directement. Puis, bien entendu, j'irai beaucoup plus loin dans la montre pour savoir quelles sont les caractéristiques techniques qu'on aura et qu'on n'aura pas. Mais pour finir sur le design, on est quand même sur une montre assez sympa, à prendre en main et assez sympa à mettre au poignet. On est vraiment dans la lignée des GT2 et on retrouve de l'acier inoxydable sur l'avant du boîtier et du plastique à l'arrière. Parlons maintenant rapidement des caractéristiques techniques et après on va aller explorer les fonctionnalités et je vais vous parler en fait sur quoi cette montre peut vous accompagner. Les caractéristiques techniques de cette montre On va voir une montre qui a quand même tout pour être. Une montre connectée parfaite Elle est compatible à la fois Android, iOS et Harmony OS. Elle va avoir un stockage de 4Go Et elle va incorporer tous les capteurs Que l'on connaît et qu'on a dans Toutes les montres connectées Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur de pression de l'air Et capteur de température À part le design et la taille Une caractéristique technique va différencier la 42 et la 46mm Dans la théorie C'est l'autonomie La 42mm a une autonomie de 7 jours Alors que la 46mm a une autonomie Double théorique de 14 jours On est dans la même configuration qu'avec les GT2 Pour finir on aura un haut parleur et un micro Ce qui nous permettra on va le voir juste après De répondre aux appels Voilà pour la fiche technique maintenant on prend en main cette montre On voit ce qu'elle a dans le ventre et bien entendu On regarde ce qui sera intéressant à tester plus en profondeur Ok je suis sur ma montre vous le voyez, j'ai mon écran principal. Là, je suis connecté à mon iPhone via l'application, du coup, euh, Huawei Santé. Elle est en train de faire une mise à jour en même temps, donc on va la laisser aussi de faire une mise à jour. Mais pendant sa mise à jour, on va quand même explorer ce qu'il y a. On va, du coup, être sur notre écran principal. Elle est vraiment sympa, hein, elle est vraiment belle, cette montre. On va être sur notre écran principal, notre cadre principal. On va pouvoir swiper pour avoir nos informations de santé. On voit qu'il y aura la météo, la lune, le sommeil, etc. etc. Lorsque je vais swiper de l'autre côté, on aura la possibilité de lancer la musique. On aura notre assistant vocal. Et en haut, on aura nos raccourcis On est vraiment sur bah, la même interface que la Huawei Watch 3 hein. On va avoir du coup... Là mes petites euh, notifications Puis je vais du coup pouvoir ouvrir le menu principal Où là on va retrouver pas mal d'applications Moi ce qui m'intéresse à savoir un petit peu C'est est-ce qu'on aura le store J'ai pas l'impression qu'il y ait le store Ça serait une des différences avec la Huawei Watch 3 On va pouvoir bien entendu Ici on le voit répondre aux appels Puis on aura toutes les apps de santé La température etc Et là on aura la musique La musique qui est du coup stockée sur la montre et qu'on entend directement aussi depuis la montre Mais on va pouvoir bien entendu normalement connecter des écouteurs Cette montre va nous permettre de surveiller la SPO2 bien entendu Au niveau de la fréquence cardiaque ce qui est intéressant par rapport à la GT2 C'est qu'on aura la nouvelle technologie de cardio fréquence mètre Couplée à l'algorithme EA qu'on avait sur la Watch 3 Qui faisait que la précision était plutôt correcte hein. On aura aussi du coup bien entendu le suivi de sommeil etc etc Au niveau des sports on aura aussi la possibilité d'avoir un coach Et d'avoir tous les sports qui sont du coup disponible sur les autres hein, Huawei, même sur la Watch 3 Ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir ajouté Du coup, en plus de la GT2 Cette petite couronne rotative Qui euh, bah, maintenant est disponible sur pratiquement Toutes les montres, moi ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est est-ce qu'on va pouvoir ajouter des applications tierces Même si pour l'instant, euh, l'éventail d'applications tierces de Huawei n'est pas oufissime. Mais bon, on va aller regarder du coup sur l'application Huawei santé. Là, je suis sur mon iPhone. Bien entendu, il faut que je check aussi après avec mon téléphone Android. Lorsque j'aurai la possibilité de switcher la montre. Et je vous dirai bien entendu pendant le test. Là, si on n'a pas sur iPhone, on va voir sur Android. Du coup, je viens de faire une mise à jour plutôt conséquente. Hein, qui a pris, attendez, écoutez, écoutez. Qui a dû me prendre bien une heure et demie. Une heure et demie pour faire la mise à jour. Donc du coup maintenant je suis sur ma Huawei, je suis sur la GT3 Et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a sur la montre On va pouvoir gérer les cadrans, on a le suivi de santé, notifications, paramètres de l'appareil, alarme, contact, aide, autre, etc etc On n'a pas forcément la possibilité là de télécharger des applications est-ce que c'est parce que je suis sur iphone ou pas ça je peux pas forcément vous le dire je ne vois pas la possibilité non plus de d'ajouter les musiques alors que je pense que c'est possible et je suis sûr que c'est possible pour voir j'ai associé la montre à mon téléphone android et là on voit apparaître musique app galerie il sera donc possible via le téléphone de télécharger des applications tierces Est-ce que cette app galerie est disponible sur la montre Non Donc voilà vous voyez qu'on aura une petite panoplie d'applications Est-ce qu'elles seront intéressantes On le saura très prochainement Voilà les amis une première prise en main Une première différence aussi entre iOS et Android avec cette montre Il y aura la musique et les applications tierces en plus Si vous avez un téléphone Android En attendant la vidéo test et les vidéos comparatives Dites-moi en commentaire avec quelle autre montre vous voulez que je vous compare Cette Huawei Watch GT 3 46 ou 42 mm Dites-moi tout ça en commentaire en attendant, vive à fond high Tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.